Je suis Morgane Olivier, maître de conférence et je travaille au sein du laboratoire EcoBio à Rennes 1. Ça fait maintenant 8 ans que je travaille sur la domestication du chien et au cours de ces 8 ans, on a mis en lumière plusieurs événements majeurs, à savoir premièrement une domestication multiple du chien en Eurasie au paléolithique. Donc le chien était domestiqué par les chasseurs-cueilleurs et non par les agriculteurs-éleveurs. C'est la première espèce à avoir été domestiquée. Donc deux domestications d'Eurasie, une à l'est et une à l'ouest en Europe. Deuxième point majeur en fait qu'on a mis en lumière. On a travaillé sur des gènes qui mettent en lumière une interaction très forte entre euh, l'évolution culturelle humaine et l'évolution biologique du chien. Notre étude qui sort euh, ce mercredi montre euh, la suite de l'histoire, à savoir que au néolithique, donc cette fois dans une période euh, qui voit apparaître l'agriculture et l'élevage, et où les populations humaines se déplacent euh, d'Anatolie vers euh, l'ouest de l'Europe. On montre que ces populations humaines emmènent aussi leurs chiens, au même titre qu'ils emmènent leurs moutons, leurs vaches, leurs cochons, etc., etc. Pour arriver à ce résultat, on a analysé 99 séquences d'ADN qui proviennent de 99 spécimens anciens de chiens, qu'on a échantillonnés à travers toute l'Eurasie. Donc que ce soit en Sibérie, que ce soit en Roumanie, en France, euh, au Moyen-Orient, etc. etc. L'ensemble des chiens qu'on a étudiés date pour le plus vieux de moins 14 000 ans et pour le plus récent de moins 4 000 ans, qui correspond à l'âge du bronze, en France. Pour cette étude, nous avons travaillé sur l'ADN mitochondrial. En fait, on a deux types d'ADN, un ADN nucléaire, un ADN mitochondrial. Ici, on a donc travaillé sur l'ADN mitochondrial qui retrace l'histoire maternelle, puisqu'il se transmet de la mère à l'enfant. Euh, pourquoi l'ADN mitochondrial Tout simplement car, là, on parle de spécimens anciens, qu'il est très difficile de retrouver de l'ADN ancien sur des restes très anciens. Et l'ADN mitochondrial, il est présent en plusieurs, cent... plusieurs milliers de copies dans chaque cellule, alors que l'ADN nucléaire, on n'en a qu'une seule copie par cellule. Donc il est plus facile d'en retrouver. Il est en plus grande quantité. Notre, notre échantillonnage, euh, on l'obtient grâce à des collègues archéozoologues du monde entier, que ce soit en Russie, euh, au Moyen-Orient, euh, en France, en Allemagne, en Angleterre, etc. etc., etc. il implique euh, de nombreux partenaires. Après, l'étude en tant que telle a été coordonnée par, euh, par moi-même et par des collaborateurs et implique euh, l'ENS de Lyon, l'Université de Rennes, le CNRS et le Muséum d'Histoire Naturelle. Et également euh, nos collègues et partenaires d'Oxford, de l'université d'Oxford qui ont été impliqués eux dans, la, dans les analyses de modélisation. Aujourd'hui on a six groupes de chiens A, B, C, D, E et F. Euh, lorsque le chien est domestiqué, on observe en Eurasie deux groupes génétiques. Le groupe A qui est à l'est de l'Eurasie et le groupe C qui est à l'ouest, donc en Europe de l'ouest. Ici on se situe, il y a plus de 7500 ans, donc avant le néolithique, dans l'ouest de l'Eurasie. Ici, on est après 7500 ans, pendant et après le néolithique. Chaque point représente un chien et les couleurs représentent les groupes génétiques. Ici, on a retrouvé A, B, C et D. On n'a pas retrouvé E et F dans nos échantillons anciens. Alors, sur la première carte, on voit que tous les chiens en Europe de l'Ouest appartiennent au groupe C. C'est assez flagrant. On n'a aucune autre couleur, on n'a que du jaune. Groupe C. On a un point rouge qui correspond au groupe A, qu'on a sur un, dans un échantillon qui provient d'Israël. Donc plutôt à l'Est. Donc voilà, tous les chiens des chasseurs-cueilleurs en Europe de l'Ouest, en Europe et en Europe de l'Ouest, appartiennent au groupe C. Euh, ensuite... On a la vague, la néolithisation, donc la vague néolithique qui pénètre en Europe hein, euh, via deux voies, soit la voie danubienne au nord de l'Europe, soit la voie méditerranéenne par le sud. Donc c'est la migration des humains. Euh, et qui viennent avec euh, ce qu'on appelle le package néolithique, donc euh, les animaux et les plantes cultivées. On voit apparaître du coup un nouveau groupe génétique qui est le groupe D, on voit en vert. Voilà le plus ancien site ici, et bien en Anatolie. Vous voyez bien là qu'on le voit apparaître en Anatolie et qui pénètre progressivement d'est en ouest en augmentant en fréquence à l'intérieur de l'Europe. Au sud-est de l'Europe, on a, après le néolithique, alors qu'on avait 100% des chiens qui appartenaient au groupe C, on a ici 15 chiens sur 16 qui appartiennent au groupe D. Donc le L'arrivée de cette population est vraiment attestée. À l'ouest et au nord de l'Europe, donc extrême ouest, extrême nord de l'Europe, ici, on a un seul chien euh, sur, euh, on a un seul chien en fait, qui appartient au groupe D. Donc, euh, on n'observe pas encore l'arrivée euh, de cette population. En tout cas, on ne peut pas encore l'attester. On n'a pas encore la fin de l'histoire. Ce passage de, du groupe génétique. CAD ne peut pas être dû au hasard ni l'effet simple de la dérive. Donc des mutations qui auraient lieu au cours du temps et qui, euh, et qui feraient apparaître un nouveau groupe génétique. Euh, pour la suite, dans un futur très proche, on va essayer d'avoir la suite de l'histoire. On voit apparaître avec nos données une deuxième vague euh, migratoire euh, qui, de, et donc des chiens du groupe A qui commencent à à arriver à l'ouest de l'Eurasie, donc de l'est vers l'ouest. Et tous nos chiens actuels, tous nos chiens modernes, appartiennent pour 90% d'entre eux à ce groupe génétique. On pense que cette deuxième vague de migration des chiens euh, vient avec une autre euh, migration humaine qui est plus tardive, qui se situe à l'âge de bronze. Et ces populations amènent aussi le cheval, le millier et la métallurgie. On pense que cette population, c'est les Yamnaya, mais on n'en est pas sûr. Et donc, on veut approfondir nos données.